Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors cette semaine, c'était le One Planet Summit. Euh, alors une question, est-ce que les clients se préoccupent vraiment de l'environnement Oui Anthony, la réponse est simple et très importante. Oui, les clients se préoccupent de l'environnement. Les clients ont compris qu'il y avait une réelle urgence climatique. Nous n'avons qu'une seule planète et elle ne peut plus attendre. Ils demandent maintenant aux entreprises des actions concrètes pour préserver cette planète. Comme par exemple le fait d'avoir des produits qui vont avoir une empreinte écologique plus faible. Par exemple, dans les voitures, chez BMW, si BMW fait des voitures électriques, mmh. ce n'est pas une vue d'esprit, de mais c'est réellement parce qu'il a demandé à ses clients ce qu'il voulait et que ses clients veulent des solutions de mobilité qui émettent moins de CO2. Donc BMW fait des voitures électriques pour ses clients qui veulent sauver la planète. Alors comment agir en tant qu'investisseur cette fois pour préserver l'environnement Bien, tout d'abord, il faut essayer d'investir, de ne pas investir dans les sociétés qui polluent le plus. Et c'est pour ça, par exemple, que chez Trustim, nous avons des portefeuilles qui sont décarbonés. Nous sommes des fonds qui sont labellisés ISR, nous n'investissons pas dans les producteurs d'énergie fossile et nous essayons de minimiser notre empreinte environnementale. Première solution. Deuxième solution, investir dans des sociétés qui proposent des solutions qui ont un réel impact environnemental positif. Et pour nous, chez Trust Team, ce sont des sociétés qui prennent soin de leurs clients et qui savent écouter les attentes, y compris environnementales, de leurs clients, pour leur proposer des solutions et pour lutter contre le changement climatique. Alors, il me semble aussi que chez Trust Team, vous vous préoccupez vous-même en tant que société de l'environnement et vous vous engagez. Effectivement, Anthony. Là encore... Une réponse en deux, en, en, en, en deux parties. Tout d'abord, chez Trustim, nous avons, pour tous les fonds, mis en place des parts de partage. Trustim Finance reverse la moitié de ses frais de gestion sur les parts P à la fondation Trustim, dont une des thématiques est la préservation de l'environnement. Et deuxième façon de faire, se réunir avec d'autres investisseurs pour réellement avoir du poids et porter ce message de préservation de l'environnement sur la place publique avons fait en signant le Climate Action 100, cette semaine, révélé lors du One Planet Summit. Allez, une dernière question un peu piège. Est-ce que euh, préserver l'environnement euh, rime avec performance boursière ah, Ce n'est pas un piège, Anthony. Évidemment que l'on peut avoir de belles performances en préservant l'environnement, puisque autrement nos clients ne seraient pas satisfaits. Merci beaucoup, Claire. Merci, Anthony.